La deuxième question, c'est quels sont ces muscles possibles qu'on va devoir connaître pour corriger les rites, les ridules au niveau de la face euh, Je pense que vous connaissez tous les différents muscles les muscles frontales, les muscles prosérusques, le coripertor, l'ambiculaire au niveau palpébral, l'élévateur du les, de l'élévateur supérieur, l'élévateur les de supérieur, et puis le muscle de et puis des mentalisme le et bien d'autres. Nous allons passer en revue les plus importants parmi ces muscles. Ce qui est aussi important, c'est non seulement de connaître ces muscles, mais de savoir leur projection cutanée. Être capable de les dessiner sur la face pour pouvoir bien les atteindre au cours de vos injections. On connaît donc ici le muscle procérus, le muscle dépressor supercili, le muscle cest dire le frontalis, le nasalis euh, et euh, l'élévateur des lèvres du et de ben, la lèvre supérieure. Le gros et le ce ne sont pas des cibles, mais plutôt des dangers à ne pas atteindre. Et puis le dépressor on dit et le dépressor de inférieur lèvre et le frontalis. Euh, le muscle possier du coup, est aussi à connaître. Il s'agit bien sûr du platysma. Et tous ces muscles, vous devez vraiment être capable de les dessiner sur le visage. Euh, l'imaginer pour pouvoir mettre là où il faut vos points d'injection.